Enfin, bordel, le guide sur l'aspect hors-la-loi arrive, il est là, boum dans cette vidéo, on va voir énormément d'informations, d'astuces, de tips, de trucs sur l'aspect hors la loi. On va voir des rotations mono-cibles, des rotations multi-cibles, quel opener exact faire, comment ça marche au niveau des dés, les conduits, les légendaires, toute l'optimisation possible au niveau de Shadowlands. A l'heure actuelle, l'aspect hors la loi est de loin l'aspect qui brille le plus du voleur. En PvE, en raid comme en donjon mythique, elle éclate absolument toutes les autres spés sans même sourciller. Elle a des légendaires de sur. Super intéressante, c'est une spé très complexe, très technique également, c'est probablement l'aspect la plus dur à jouer du jeu, ou au moins top 3 des spés les plus compliqués et les plus complètes du jeu. On va voir exactement comment ça fonctionne, dans un premier temps je vais te remontrer un petit peu la version de Shadowlands, je vais te montrer des stats que tu vois un petit peu à quel point c'est badass, On va et ensuite je vais te, parler, te montrer quelques chiffres, on va parler d'optimisation, et on va rentrer dans le détail afin que tu comprennes un maximum de choses. Aucun doute que tu vas au moins apprendre un truc sur cette vidéo de A à Z, tellement je vais te partager plein d'informations dessus. J'espère que tu vas kiffer, accroche-toi bien, c'est parti. Alors déjà, revenons au fondement, qu'est-ce que l'aspect hors-la-loi euh, du voleur Avant même de montrer les stats et de te montrer à quel point c'est badass, je viens de revenir un petit peu sur le gameplay de comment que, comment que ça fonctionne cette spé. Cette spé est une spé qui a pour principe de viser une cible et d'étendre les dégâts qu'elle fait à la cible principale autour, ce qu'on appelle dans le milieu de World of Warcraft et dans le jeu vidéo du cleave. C'est-à-dire que tu vas viser une cible et tu vas faire des dégâts autour passivement. Les dégâts autour, c'est fait avec un sort qui s'appelle « Déluge de l'âme ». Pendant qu'il est actif, tu as fait des dégâts et 40% de tes dégâts sont répliqués sur les cibles autour. Tu as des façons de le monter à 100% avec tes talents et compagnie. Mais de base, voilà, tous les dégâts que tu vas faire à ta cible principale vont faire 40% à côté. Ça, c'est la base de l'aspect. Le cooldown principal de l'aspect, c'est pousser dans l'analyne, qui est un sort qui va te augmenter ta regaine d'énergie, ta vitesse d'attaque et te faire plus d'énergie. En gros, tu vas pouvoir plus s enchaîner pendant que tu es sous poussé dans l'analyne. Le principe de l'aspect est basé sur deux choses fondamentales. La première, qui est pour moi au final la plus importante, c'est l'âme sans repos. C'est un sort passif qui fait que quand tu fais un coup de grâce, donc quand tu dépenses des points de combo, tes sorts, on va dire tous tes sorts, hein, pour, être, euh, pour être plus simple parce que c'est pas tous tes sorts mais quasiment tous tes sorts, reviennent plus rapidement, une seconde plus rapidement donc pousser d'analyne entre les deux yeux, déluge de lame, grappin, jet d'osselé, sprint, volet de lame, disparition, vont revenir de 1 seconde par point de combo que tu dépenses. Si je mets un finisher à 6 points de combo, tu récupères 6 secondes sur disparition, 6 secondes sur pousser d'analyne, 6 secondes sur déluge de lame, 6 secondes sur le jet d'osselé, etc. Donc ça c'est la mécanique importante, fondamentale de la classe. C'est aussi ça qui la rend aussi dynamique et intéressante. Le deuxième truc, c'est ce qui nécessite d'avoir un 8 cora, donc d'avoir des informations accessibles au milieu de l'écran, pour info, il y a les miens, hein, ils, sont, ils sont posés, voilà, dans la description. Si tu veux mon LVU et mon UGRA, la même interface, tu peux l'avoir, tu as juste à copier-coller. G2Slay, 2 peut te donner 6 buffs, je te dédié, par là-bas, comme ça tu peux voir un petit peu euh, quels sont les buffs que ça peut donner. Tu te donne de 1 à 2 ou 5 1 2 ou 5 buffs parmi la liste des buffs. 1, 2 ou 5. tout l'aspect est basé là-dessus, et la complexité de l'aspect est basée là-dessus. En gros, tu as 45 secondes de cooldown sur ton jet de Slay qui te file un buff pendant 30 secondes. tu as pu le voir, il va revenir plus vite avec la sans repos Mais de base, c'est comme ça. Quand tu le lances, ça va te donner un buff. Pop Par exemple, là, j'ai le buff de Critique. Entre les deux yeux, à euh, 60% de chance de plus de crit et euh, j'ai 20% de chance de plus de crit sur le reste. Ça, c'est le buff sur le Critique. J'ai eu celui-là, j'aurais pu en avoir euh, d'autres. J'ai eu celui-là, par exemple. Le fait de euh, relancer un buff... Quand tu as déjà un buff, tu as le pandémique qui s'applique. Donc par exemple là, si je relançais un buff maintenant, je peux aller jusqu'à 38 secondes de durée. De base, il dure 30 secondes, ça peut jusqu'à 38 grâce au pandémique. L'idée au niveau des dés, c'est soit tu as un bon jeté et tu le gardes jusqu'à la toute fin du buff, soit tu as un mauvais jeté et dans ce cas-là, tu vas le relancer au moins... 8 secondes avant, soit dès que tu les re-up, comme ça tu peux récupérer plus vite, mais au moins 8 secondes, histoire de récupérer les 8 secondes de ton buff nul et de les réappliquer à potentiellement un buff qui va être super chouette. Par exemple, tu vas avoir 5 buffs pendant 38 secondes et tu vas être le roi du pétrole. Donc ça, c'est quelque chose qui est a également à savoir et à prendre en compte. Sinon, tu as également une notion de déluge de lame à appliquer qui permet d'augmenter ta vitesse, ta d'énergie et qui marche très bien avec des légendaires. Ça, on y reviendra un tout petit peu après. Et tu as également un principe où tu vas mettre un debuff de critique sur ta cible principale, grâce à Entre les deux yeux, qui va faire en sorte que tu as 20% de chance de critique de plus sur ta cible. Ce qui rend le mono hors-la-loi très très fort sur Shadowlands, et qui te permet de faire encore plus mal au tour. Ça, c'est pour les grandes lignes de l'aspect. Maintenant, on va voir un petit peu les stats, etc. Et je vais te montrer l'optimisation de comment ça marche. Et ensuite, on va revenir sur l'écran de jeu avec les rotations, les openings, etc. T'inquiète pas. C'est parti donc, dans un premier temps, je veux juste te montrer la différence monstrueuse entre Hors-la-Loi, qui est là-bas, en hein, haut, oh là, tu le vois, et Finesse, qui est ici. Déjà, il y a un écart de, de ça, bordel, il y a un écart de ça entre les deux, et assassinat qui est encore encore ça en dessous. Donc, t'as assassinat qui est au fond du trou, t'as Finesse, qui est jouable, et t'as Hors-la-Loi, qui est l'aspect dominant du voleur. Voilà pourquoi, entre autres, tu dois t'y intéresser. C'est fort, c'est très très fort. En termes de congrégation, malheureusement les voleurs n'ont pas la chance d'avoir des congrégations qui sont intéressantes ou des gros pouvoirs. C'est parmi les pires, si ce n'est la pire classe du jeu en termes de congrégation. C'est à dire que peu importe la congrégation que tu vas prendre, ça ne te changera pas grand chose parce qu'elles ne sont pas incroyables à l'heure actuelle. J'espère qu'elles vont être up, mais en attendant elles ne sont pas folichonnes. Ce qui veut dire que tu peux prendre absolument ce que tu as envie, tu t'auras quasiment pas de perte de DPS. Potentiellement par exemple si tu fais des mythiques plus avec un groupe de potes à toi et que tu as envie de monter, Potentiellement c'est même mieux de prendre un Necrolord ou un Ventir pour avoir un pouvoir que vous n'avez pas, parce que j'imagine que tes potes seront déjà Nightfay ou ton tank sera déjà Kirian. Bon, voilà ce sont des exemples, mais par exemple les buffs de donjon sont bien plus importants que les buffs que tu peux avoir au niveau de ta congrégation, ou si tu as envie de jouer un truc particulier tu peux le jouer, ça changera honnêtement pas grand chose. En termes d'optimisation pure, si c'est quand même quelque chose qui t'intéresse, sache que jusqu'à avoir le renom de 30, Kyrian est plus fort. Par exemple, tu peux le voir là, tu as un plus gros UP de DPS en prenant Kyrian qu'en prenant le reste. Kyrian, ça te fait un... des dégâts instantanés, ça te fait des points de combo, et ça te permet d'avoir un truc sur un de tes finishers qui te permet d'appliquer comme si tu fais un point de combo à 7 quand tu tombes pile dessus. Donc Kyrian n'est pas mauvais, et sinon ça dépendra de quand tu seras plus tard dans le jeu. Quand tu arrives à la fin du jeu, donc quand tu seras à full renom, donc vers fin janvier environ, là, là tu pourras choisir tous les liens d'âme et euh, complètement l'arbre de talent de congrégation que tu veux. À ce moment-là, le plus intéressant en termes de pur perf, ça sera Naquefé à cause de Corinne qui est très très forte qui est entre autres un truc qui fait que quand tu as tapé une nouvelle cible, tu vas gagner 25% de crit pendant 5 secondes. En mono cible, ce sera les fées qui seront les plus fortes une fois que tu as tous les liens d'âme, et en multi cible, ce sera largement également les night faits qui seront les plus intéressants. Donc par exemple, si tu veux de l'opti, la plupart des voleurs font Kyrian, et quand il, ça deviendra plus tard dans le renom, ils vont passer Night Fae, parce qu'au final, il y a des systèmes pour rattraper le renom. Si tu veux de la pure opti, Kyrian au début, Night Fae à la suite. Sinon, tu peux jouer ce que tu as envie de jouer. En termes de légendaire, par contre, là, le voleur hors la loi est particulièrement gâté, d'ailleurs Never on est assez d'accord, il, il nous dit que Celerity est complètement broken. Voilà, il y a une légendaire, elle est broken. Elle est très très forte. Et on a énormément de chances sur l'aspect de la loi d'avoir une bonne légendaire. Il n'y en a pas sur l'aspect finesse, il y en a une sur l'aspect hors de la loi. Let's go. Elle apporte 8% bordel de boost de dégâts. Juste à l'avoir, comme ça, voilà, à l'avoir 8% de dégâts en mono-cible, c'est énorme, elle applique la même chose en multi-cible, on est quasiment sur du 8%, c'est ce qui cime le plus haut et ça rend le mieux, et c'est normal, elle est extrêmement forte. Donc c'est Celerity, en français c'est Velocity, il me semble non, c'est la légendaire Là, je te conseille fortement, très très fortement de la faire sur l'anneau, c'est grosso modo ce qui va être le plus intéressant pour toi boucle de vélocité, poussée d'adrénaline, augmente tes dégâts de 8%, et tu as une chance pendant son effet, pendant 3 secondes, d'avoir euh, son effet pendant que débité est actif. Donc pendant ton débité, tu vas pouvoir avoir le boost de réglage d'énergie de la poussée d'adrénaline, c'est très très fort, hein et quand tu as la poussée d'adrénaline, tu as 8% de dégâts en plus, sachant que c'est un buff qui revient vite, parce qu'il est récupéré avec l'âme sans repos, donc tu vas gagner énormément de dégâts, de burst, ça augmente ton burst farcé. Excellente, légendaire. Vraiment très très forte, très complète. En termes de légendaire, il n'y a aucun doute. En termes de conduit. En termes de conduit, on a également accès à des conduits qui sont très violents, on se perd en la loi. Pour rappel, les conduits, euh, c'est euh, au niveau des intermédiaires de puissance, au niveau des arbres de congrégation. Quand tu rejoins une congrégation, tu as un arbre de talent propre à ta congrégation. Là, en l'occurrence... C'est celui-là Embuscade et couperet ont 21% de chance de te conférer pendant 5 secondes une amélioration de combat de G2 slay que tu, dont tu ne bénéficiais pas encore. La durée et le pourcentage sont triplés lorsque tu es camouflé. En gros, quand tu es camouflé, que tu fais Embuscade, tu as 63% de chance d'avoir un buff pendant 15 secondes de G2 slay. C'est incroyable Donc typiquement, je vais te montrer un peu comment ça marche. Et Ce qui veut dire qu'Embuscade devient très très forte et très intéressante dans la rotation. Donc, typiquement, je suis là, voilà, je suis beau, on est un voleur, on est furtif, embuscade, boum Oh, un buff déjà décelé Pendant 15 secondes, du coup, j'ai relèvement vrai Les coups de grâce réduisent le temps de recharge restant de nombreuses techniques de 1 seconde par point de combo supplémentaire. Donc là, par exemple, j'ai eu ce buff-là, juste au fait de faire une embuscade et tu vas le voir à quel point Buscal est importante dans la rotation, dans l'opening, Et à quel point il faut l'utiliser en cooldown Principalement grâce à ce truc qui te fait pendant 15 secondes Des buffs de G2C, c'est monstrueux C'est un conduit très très fort Et il faut vraiment tourner autour Le deuxième conduit très intéressant, ça tombe bien, je l'ai déjà Tour de main, g 2 a 13% de chance De te conférer des améliorations supplémentaires Donc G2C peut en faire 1, 2 ou 5 Et ben t'as encore plus de chances Que ça fasse plus qu'un Et ça c'est monstrueux, ça c'est également très fort Parce que les buffs de G2C construisent constitue un gros gros up de dps au niveau de la classe donc donc ça c'est très très important donc ça ce sont les deux meilleurs conduits que tu peux avoir au niveau de l'aspect euh, hors la loi et que tu peux mettre en termes de conduits de puissance au niveau des autres conduits tu mets un petit peu ce qui te fait plaisir tu peux prendre le truc qui te permet d'avoir un grappin qui va plus loin qui va commencer à porter qui te permet d'aller sur les toits de n'importe quelle maison tu dis tiens je vais aller sur cette maison là! Boum! Bah voilà. Bon, alors là, on est à la, la forme de Val, mais alors sur Shadowlands, le grappin, euh, on est vraiment très très bon CD, euh, très très fort, très complet. Enfin, c'est vraiment fort le grappin en ce moment là-bas. Là. Ça, du coup, c'était pour le petit légendaire. Conduit, congrégation, maintenant on va attaquer les talents. C'est important que je te parle des talents maintenant, parce que ça va dépendre justement des autres options qu'on a sur les autres rangs. Au niveau des talents, grosso modo, tu vas tout le temps prendre cet arbre de talent là. Voilà. <rire> Tireur rapide est juste Beaucoup plus fort, les utilisations de coups de pistolet Donc coup est réduit de moitié par attaque périssue Génère un point de combat supplémentaire Et un 50% de points de dégâts supplémentaires C'est énorme, frappe acrobatique Augmente la portée de tes attaques de 3 mètres Ça c'est un nice to have qui est monstrueux C'est très très fort On, on s'en rend pas compte Mais c'est incroyablement fort Tu fais une portée de malade Tu tapes de loin, tu tapes de loin, regarde Ok regarde, par exemple, je vais te montrer Là, je tape le mannequin, je suis... <rire> regarde, l'animation, regarde comparé à l'animation, c'est monstrueux, ça va te permettre de faire beaucoup plus mal, beaucoup plus mal en zone et tout, c'est incroyable. Tu En donjon mythique, en raid, t'as une portée vraiment forte et tu déconnectes très peu grâce à ça, et le fait d'être connecté en permanence à la cible, c'est très important pour l'optimisation de dégâts. Ici, tu peux prendre n'importe lequel, moi je te recommande Stratagem Approfondi, qui est le plus intéressant pour moi. Vous disposez d'un maximum de 6 points de combo et vos coups de grâce euh, consomment jusqu'à 6 points de combo, blablabla, et affiche 5% de points de dégâts supplémentaires, c'est très fort. Tu peux avoir vigueur qui t'augmente ta régénération d'énergie, si c'est quelque chose qui te fait plaisir, ou Désigner pour mourir. Sachant qu'en sim, c'est stratégie approfondi qui est plus intéressant. En donjon Dungeon Size, Slice, désigné pour mourir, le fait que ça le reset plus vite quand tes cibles meurent, euh, c'est fort. Voilà, c'est fort, ça marche bien. C'est le plus optimisé en donjon mythique, c'est de prendre Désigner pour mourir. Cependant, ça demande de le maîtriser parfaitement, de bien l'enchaîner, et honnêtement, l'aspect est déjà assez compliqué et complexe comme ça. Pour rappel, hein, c'est probablement l'aspect la plus compliqué du jeu. Pour que tu te dises, je vais déjà jouer ça. Non. Honnêtement. Honnêtement, je te recommande pas de prendre des innées pour mourir, à moins d'être déjà très fort sur le jeu. Ensuite, estomac de fer, ou peu importe, ça c'est les trucs, euh, les trucs euh, que tu prends. Voilà, augmente de 30% les soins de fiel cramoisi, des pierres de soins. Sinon, t'as trompe la mort, insaisissable. Moi perso, ce que je préfère c'est prendre insaisissable, parce que c'est un wall sur 15 secondes de cooldown. Alors ça bouffe de l'énergie, mais c'est très fort, ça mitige tellement de dégâts, c'est très très fort. Et en raid, vu que tu prends souvent des patates qui one-shot, trompe la mort, c'est souvent ce qu'il y le plus intéressant. Mais honnêtement, insaisissable est probablement le meilleur CD-dev du jeu. Ensuite, Là tu peux prendre ce qui te fait plaisir Donc pareil c'est un peu du nice to have Là augmenter les dégâts sur tes coups bas etc Empressement et de loin ce qui rend le mieux Ce qui est le plus fort Tes coups de grâce vont te filer de la hâte Et donc plus tu vas taper plus tu vas mettre des coups de grâce plus tu vas avoir de hâte Et la hâte c'est très très important je vais te montrer juste après Ensuite, sur la dernière ligne, sans aucun doute, voler de l'âme en mono comme en multi est le plus intéressant. C'est ce qui cime le mieux, c'est ce qui fait le plus mal. Euh, depuis que tu peux récupérer en permanence ta danse de l'âme grâce à l'âme la sans repos, au final, tu n'as pas besoin de prendre la durée augmentée de la danse de l'âme, tu arriveras à la maintenir sans souci. Si tu fais les bonnes rotations, tu la maintiendras sans aucun souci. Du coup, voler de l'âme, tu charges vers la cible. Alors, déjà, c'est goldé, hein, c'est super kiffant d'avoir ce petit dash. Tu vas lui infliger des dégâts physiques et tu vas faire des dégâts physiques aux ennemis autour. En plus de ça, tant que le délige de lame est actif, donc tu vas avoir un buff de 5 secondes au niveau de volée de lame, ton déluge de lame fait 100% de dégâts aux cibles autour. Donc au lieu d'avoir 40%, ça sera 100%. C'est très très fort. C'est excellent et c'est très marrant à jouer. Je te montre d'ailleurs le dash de, de, de déluge de lame. Boum <rire> Voilà, mille dégâts Tu vois, voilà. Il faut, il faut le savoir. Genre, tu vois... Une attaque de mêlée, c'est 862, un déluge de lame, c'est 000 dégâts. Donc voilà, faut, faut, faut quand même le prendre en compte, déluge de lame est incroyablement pété. Non mais du coup, ça te permet de dash, de récupérer vite, et en plus, déluge de lame te génère 25 points d'énergie en 5 secondes quand tu l'utilises, ce qui en fait un sort très important à utiliser en cooldown. Aussi, un truc qu'il faut que je te dise avant d'arriver dans les rotations, etc., de comment fonctionne la classe, on va rester un petit peu dessus, Déluge de l'âme, ne fais pas de l'AOE autour de la cible mais autour de toi Si c'est pas très clair, je vais te montrer rapidement Je vais activer déluge de l'âme euh... Ok, Tiens, je vais activer déluge de l'âme Là, ça n'a eu rien. rien Et si je me mets comme ça Là, ça a OE autour de moi, tu vois Ça va taper les cibles autour en fait, du coup, c'est toi qui est le centre du déluge de l'âme. Ce qui est très important de savoir, c'est que du coup, ça te permet de bien te positionner de façon à réussir à toucher un maximum de cibles. Et ça, c'est pas intuitif de base, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Avant d'arriver sur les rotations, les openings, etc., il faudrait que je te parle un petit peu des stats. C'est quelque chose qu'on me demande énormément. Alors... Honnêtement, si tu fais du PVE, ma réponse est toujours la même. Voilà, moi, je, je change pas de réponse. Je comme ça. Sim, sim, sim, sim, sim, sim. On a accès à des outils qui sont incroyables avec RedBot, SimCraft, etc. qui te permettent de sim très facilement ton personnage. Si tu veux savoir quelles sont les stats à prendre, sim, c'est le mieux, Voilà, ça, ça marche bien, c'est très très fort. Tu balances ta fiche personnage, tu le dis tu vois, dans le module de poids de stats, et il va te donner des stats par rapport à ton personnage. Typiquement, comme tu peux le voir, moi, la hâte et largement devant le reste. Ensuite, c'est polyvalence, critique et maîtrise. Grosso modo, il y a une vérité quand même que même si tu pas envie de dire, c'est que la maîtrise, c'est pas bon, la maîtrise t'en veux pas et les trois autres stats sont chouettes. Il te faut un bon montant de hâte, pas trop mais t'en faut quand même pas mal. Et après, il faut de la poly et du crit. Donc en gros, il te faut un certain montant de hâte qui va dépendre du reste de ton stuff et il te faut de la polyvalence et du critique. Polyvalence et critique, ce sont les stats par défaut qui te permettent de bourriner. Tu veux faire plus mal, ça fait plus mal. Au lieu de mettre 1000, ça va te mettre à 1200, 2400. Voilà. Au lieu de taper à 1000, si t'as pas de polyvalence et de critique, tu vas taper à 1200 parce que t'as de la polyvalence, et tu vas taper à 2400 parce que t'as du critique. Polyvalence et critique, ce sont les stats qui font les plus mal du jeu, point barre. Voilà. Donc si tu veux faire des dégâts, instantés, des dégâts, et c'est polyvalence critique. Les deux se valent... Euh au début, on pourrait penser que critique est mieux parce qu'au final, tu as plus de critiques avec moins de poids de stats. En gros, avec 1000 de critiques, tu vas avoir plus de critiques que ce que tu auras avec 1000 de polyvalence. Cependant, au final, avec les buffs que tu peux avoir, des fois, tu peux être overcapé de critiques en ayant un peu trop de critiques. Par exemple, le buff de 60% sur les entre les deux jeux, etc., qui fait qu'au final, la polyvalence ne rentre pas plus mal dans le compte et généralement sim un tout petit peu devant, mais honnêtement, si tu plus de polyvalence, il va dire de mettre du critique, donc euh, mets les deux de la polyvalence, du critique et sim ton personnage. Les deux sont vraiment équivalents de polyvalence critique, ça joue à rien. Là, tu peux voir par exemple qu'il me dit mettre plus de poly, mais en même temps, c'est parce que moi, mon personnage, il est blindé critique, bordel, parce que bah, ce sont les stats aussi de l'aspect euh, l'aspect finesse hein, simplement. J'ai 26% de critique, 15% de poly, aucun doute que si je faisais l'inverse, il me changerait un petit peu, mes points de stats parce que j'approche ddr, DR, des diminishing au-delà de 30% des stats mais grosso modo il te faut un peu un montant de hâte de la polyvalence et du critique histoire de faire un mal sur ton voleur hors la loi ça c'est très important donc n'hésite pas à balancer tes cimes de ton personnage ça, ça va vraiment te changer la vie maintenant on va arriver au niveau des openings des rotations et que tu vois un petit peu comment ça marche le gameplay alors je te préviens c'est pas simple encore une fois euh, ni sur l'opening ni sur le reste l'idée l'idée c'est que entre autres grâce à nos conduits on a très envie de mettre des embuscades donc, ce qui va se passer, c'est que, bon, je vais déjà faire la, la rotation mono-cible. En mono-cible, ce que tu veux faire, c'est que tu es furtif. Tu as déjà mis euh, tes poisons, tes huiles. Okay. Je vais même mettre des huiles, juste pour te faire plaisir. Donc, on met des poisons, on va mettre euh, des petites huiles. Bon, bon, hop, hop. bon je ne vais pas non plus mettre de la bouffe, euh, mettre euh, des fioles, etc. Donc, évidemment, les stats ne sont pas les mêmes que ce que tu peux voir en raid une fois que tu es full buffé, etc. Mais tu vas voir... Monocycle, ça fait des bons chiffres, et la rotation est un petit peu particulière. Je vais vraiment te la faire au ralenti, histoire que tu captes bien comment ça marche, et après, je te referai une version où on fait tout ta pa-pa-pa-pa-pa. Donc, dans un premier temps, ce que tu veux faire, je vais te la, la réciter, et ensuite, je l'applique, et on, on ralenti, que tu vois un peu comment ça marche. C'est vraiment important de bien maîtriser la rotation, parce qu'elle n'est pas évidente est ouais, donc dans un premier temps ce que tu veux faire c'est claquer ton jet de slay. tu es furtif, ça ne te défuge pas tu te donnes déjà ton premier buff juste avant d'engager pas trop tard parce que sinon tu vas, tu vas perdre ton buff pour rien tu jettes jet slay, et tu arrives en embuscade sur la cible à savoir que perso d'ailleurs ce que j'ai fait c'est que de la même façon que j'ai en spé finesse j'ai une même touche qui fait embuscade si je suis furtif ou qui fait frappe sinistre si je le suis pas il n'y a, a pas de cas où tu as envie de faire une frappe sinistre alors que tu as un buscade qui est peu disponible. Donc je te recommande de faire la même chose, ça marche bien. Donc tu arrives, tu mets un buff en buscade. A partir de là, il faut que tu fasses Vanish en buscade. Pourquoi Parce que Vanish est un cooldown qui est tu récupères avec l'âme sans repos. Déjà, donc c'est important de le mettre en cooldown le plus vite possible pour le récupérer après. Ensuite, le fait de refaire Vanish Embuscade, ça te redonne 63% de chance d'avoir un buff en plus qui dure pendant 15 secondes. Donc tu vas avoir le buff du G2 stay, potentiellement un premier buff avec la première Embuscade, potentiellement un deuxième buff avec la deuxième Embuscade. Et là, tu vas commencer à partir en Burst. Donc tu vas claquer pousser de Redonamine, histoire de la mettre en cooldown également. Ton trinket si t'en as un, de burst, idéalement ça c'est pas mal, hein, on aime bien. Ton racial si t'en as un, ta potion, euh, ta enfin -pot, potion de feu automatique si t'en as une, si t'en as une dans le sac, bref, tu balances absolument tout. Tu mets tout ce que t'as sur cette macro, ok? Donc euh, bah, moi typiquement je fais une macro assez bête, euh, qui utilise mon trinket, euh, qui met une euh, potion, euh, voilà, et qui, qui balance poussée d'adaline et qui met un petit sort en GCD, histoire de dire quoi. À partir du moment où tu as claqué, ta poussée poussé dans la, de la, de la ligne, tu balances directement un débité, histoire d'avoir ton débité qui est actif. L'idée, en volant la loi, c'est de toujours avoir des buffs de g 2 toujours avoir ton débité, et idéalement toujours avoir le débuff d'entre les deux yeux sur ta cible en mono-cible. Je te parle que du mono-cible, le multi qui arrive après. Hein. Mais le, si tu comprends le mono, tu comprends le multi, parce que tu as compris. Les dégâts multi, c'est ce que tu fais en mono mais qui part en multi. Donc euh, plus, ton multi est, plus ton mono est fort, ton multi sera fort automatiquement sans que tu aies rien à faire. A partir du moment où tu as mis ton buff, ce qui est important c'est de claquer directement ton pouvoir de congrégation pour le mettre également en cooldown, et directement la volée d'âme pour la mettre en cooldown. Ça fait mal, ça te fait de la d'énergie, et à partir de là, tu as réussi à te débarrasser de tes sorts à cooldown, et ça c'est très important. Je te, je te fais ça en gros, pour bien que tu captes, mais en gros, tu veux te débarrasser de tes cooldowns, c'est vraiment le but. Tu, comme ça, tu vires Vanish, tu vires pour dans la ligne, tu vires la Lame sans repos, tu vires ton pouvoir de congrès, tu vires le jet 2 ton débité, de toute façon, tu n'as pas de cooldown, mais il est actif. Et à partir de là, tu peux commencer à jouer. Tu peux appliquer ta rotation mono-cible. Parce que tu as réussi à tout mettre en cooldown, tout ce qui est important, tout ce qui fait des dégâts. Tu l'as mis, tu l'as mis. Donc tu sais que maintenant, tu vas pouvoir le récupérer grâce au fait de faire tes points de combo. C'est pour ça que c'est très important de partir immédiatement sur ce qui va en cooldown. Et pareil, du coup, ton prochain truc à balancer, ce sera ton entre les deux yeux pour débuff la cible et pour balancer aussi tout ça en cooldown. Après, du coup, tu arriveras à ta rotation. Ta rotation est assez simple. C'est ça pour le coup, la rotation pure et simple. La difficulté réside dans les dés, dans les uptime de buff, dans le fait que toutes tes soeurs de coulon reviennent euh, n'importe quand. Donc ta rotation, elle est très simple. On va dire, tu mets des dés, ok, bon, ça, t'as des dés actifs. Tu fais frappe sinistre. Si t'as pas de proc de coup de pistolet, frappe sinistre. Pas de proc, frappe sinistre. Ah, ok, je suis à 6 points de combo. Si j'ai entre les deux yeux qui n'est pas actif sur la cible, entre les deux yeux. Hop, c'est parti. Ensuite, j'ai un proc de coup de pistolet. Coup de pistolet. Si j'ai un proc de coup de pistolet, je fais coup de pistolet. Si Sinon, je fais frappe sinistre. Donc, c'est frappe sinistre pour construire les points de combo. Sauf s'il y a un proc de coup de pistolet, auquel cas le proc passe devant. Donc, frappe sinistre, il n'y a pas de proc. Frappe sinistre, il y a un proc. Ok. Là, j'ai mon euh, entre les deux yeux qui est déjà actif. Je fais dispatch. Euh, dispatch en français, coup Je fais couperé. Là j'ai mon proc entre les deux yeux, je l'utilise Je peux refaire mes dés, donc je vais refaire mes dés Parce que bah là de toute façon j'ai envie d'avoir des bons dés Là j'ai deux dés, donc euh, c'est pas forcément les meilleurs Mais ils sont bien quand même Donc là c'est parfait, je sais que je garderai mes dés là pendant un moment Frappe sinistre, j'ai un proc, ah cool j'utilise J'ai pas entre les deux yeux, j'utilise Tac, frappe sinistre J'ai un proc de coup de pistolet, j'utilise Je suis à 5 points de combo, j'utilise couperé. Bon, et idéalement, il faut également balancer après, remettre en cooldown vanige dès qu'il l'est, remettre en cooldown la, lame, la volée de lame dès qu'elle l'est. Mais en gros, la rotation, outre le fait de remettre tes sorts en cooldown quand ils reviennent, c'est d'avoir toujours des bits actifs, toujours tes buffs entre les deux yeux qui sont actifs, et après, c'est frappe sinistre si tu n'as pas de proc de coup de pistolet, sinon proc de coup de pistolet, et tu dépenses tes finishers basés sur « Est-ce que j'ai mon entre les deux yeux qui est actif ?»« Oui, non, dans ce cas-là, je l'utilise ou pas. » Et sinon, tu fais des coups C'est très simple au final à ce niveau-là. L'open, on va maintenant mettre tout ça en pratique. Donc on va quitter ce mannequin. Euh... On va l'abandonner, voilà, on va l'abandonner. On va repasser tranquille. On en se met en furtif. Donc pour rappel, J'ai d'oscillé. Embuscade. Vanish. Embuscade. Burst. Donc pousser des lignes et compagnie. Débité. Pouvoir de congrégation. Voler de l'âme. Combo, combo entre les deux yeux, et tu fais ta rotation normale après. Ok On est reparti, on va voir ça du de suite. Donc, j'ai deux slay, Vanish. coup tac, le burst, tu mets le débité, pouvoir de congrégation, l'âme sans repos, et après, t'es parti. Donc après, là, tu envoies tout. Bon, malheureusement, il y avait un petit, y a un petit rat à côté, mais... Euh et après là du coup tu spam, là tu es sur des grosses périodes de spam Donc tu balances ton coup pris dès que tu peux Si t'as pas de proc de coup de pistolet tu balances des frappes sinistres Là typiquement j'ai encore un debuff intéressant pour moi Donc je vais les garder un petit moment Tac, J'ai récupéré ma lame sans repos, je la remets Là je peux rebalancer un jet d'osslet J'ai plus le de debuff de... entre entrer deux yeux sur la cible Donc je le remets et évidemment Tu continues, frappe sinistre, frappe sinistre Bim, coup pris, proc de coup de pistolet Frappe sinistre, coup de pistolet Couperai. J'ai récupéré ma lame sans repos. Je remets instantanément. Tac. J'ai récupéré mes jets d'ossilés. J'ai je remets. Là, je remets mon entre les deux yeux. Boum, boum, boum. J'ai récupéré le vaniche. Donc là, je vais faire ça. Couper. Vanish. Reembuscade. Histoire de choper en plus les bœufs en plus. Frappe sinistre. Frappe sinistre. Frappe sinistre. coupé. Tac, je vais récupérer bientôt ma lame sans repos d'ailleurs, donc là je refais le proc de pistolet, lame sans repos, là je peux remettre mon, mon entre les deux yeux, donc je vais le remettre, enfin mes dés pardon, je peux remettre l'entre deux yeux, je le remets instantanément, j'ai récupéré mon burst, et là au final, on ne voit pas, mais je suis sur une rotation à plus de 5000 dégâts mono-cible, de façon smooth il n'y a pas de creux, en fait, y a, y a, si tu maîtrises bien l'aspect, tu n'as pas de creux, c'est incroyable. Bien comprendre la rotation, c'est avoir plus de dés, c'est avoir plus d'uptime, c'est savoir quel dés garder également. Donc au niveau des dés à garder, c'est vrai que je ne suis pas trop rentré trop dans le détail, mais pour rappel, tu as vraiment envie de garder le dé qui augmente tes générateurs de points de combo, ça c'est très très fort et qui fait plus mal dessus. Celui sur la frappe sinistre en mono est vraiment pas mal et va t'ajouter beaucoup de fluidité au niveau de ton gameplay. Celui sur les critiques est un très bon buff à avoir en deuxième, mais en début d'extension c'est un petit peu léger quand tu l'as Mais de base c'est un très très bon buff 20% de crit en plus sur tes compétences c'est quand même solide Surtout sur Entre les deux yeux qui va faire plus mal Celui sur l'énergie est vraiment pas bon Celui sur le, sur le débité pourquoi pas mais c'est euh, un des pires Mais l'avantage c'est que bah du coup euh, t'as pas à le gérer donc ça également c'est à prendre en compte Oui d'ailleurs faut que je te le refasse Au niveau de ton open si t'es en furtif que tu jettes léger de slay Tiens, par exemple, là, ça c'est parfait. J'ai deux buffs, mais j'essuie sur le dé, sur le, le débité. Du coup, quand je vais faire, je vais faire mon open. Je vais faire ça, tac, tac, tac. Là, je vais claquer mon vanish. Je pars en finisher directement. Parce qu'en fait, je sais que ça va construire mon débité. Là, tu peux le voir, là, j'ai mon débité qui est ici. Il est en train de se construire tout seul. Alors, je fais une rotation à l'arrache, peu importe. Mais c'est pour te montrer que si tu as ce buff là. Et c'est possible que tu l'aies encore plus avec les doubles améliorations et compagnie, le fait que tu peux l'avoir avec, euh, avec ton embuscade. Faut faire gaffe, tu ne claques pas débiter si tu as le buff qui va te faire du débité parce qu'il va te le faire tout seul. Le Grand Melee qui te fait de la ponction et qui te fait des débités quand tu utilises tes points de combo va te construire largement suffisamment en solo les débités. Tu vas arriver sur des uptime de débités qui sont enfin des nombres de durées de seconde de débités qui sont très très grands. Du coup, au niveau de ton open, il faut regarder est-ce que j'ai ce buff là. Si j'ai ce buff là, dans ce cas là, après ma prise de la ligne, je balance directement entre les deux yeux, je balance pas mon débité. Je pars entre les deux yeux, bam, volets de lame. BAM, enfin, euh, pouvoir de congrès avec volet de l'âme, etc. Mais tu ne balances pas un débité ou euh, que tu vends tes combos d'ailleurs, tu, tu peux juste faire, ça va dépendre des decktas, mais tu peux faire voler de l'âme avant, mais en gros tu feras entre deux yeux directement et tu ne fais pas débiter parce que tu sais que ça va se construire tout seul. Et en gros dès que tu vas mettre ton premier entre les deux yeux, boum, tu auras des points de combo de débiter, et tu vas voir ça va vite se garder. Donc ça c'est également à prendre en compte au niveau de ta rotation. Donc pour rappel, ton but c'est de vider tes cooldowns le plus rapidement possible avec en priorité le fait de vider le vanish, de mettre tes uptime de dé, de débiter. Maintenant, on va arriver au multi-cibles. Et tu vas voir, au final, ça se complexifie pas vraiment. C'est Honnêtement, c'est la même chose. Voilà, ça, certaines personnes qui pourront dire que c'est plus optimal de... Mais en réalité, non. En réalité, le, le mieux, voilà, c'est simplement de faire la même chose qu'en mode cible. T'as juste à rajouter un sort dans ta rotation qui est déluge de l'âme. Donc là, je vais récupérer tous mes cooldowns et je vais mettre au niveau des mannequins là-bas qui touchent d'autres mannequins, donc ça va être super pratique pour nous. Donc, on revient, un rappel, la même chose. Furtif. Sure j'ai Gédoclé, embuscade. Toujours. A partir de là, au lieu de faire Vanish embuscade, ce que tu vas faire, c'est que tu vas appliquer une première fois ton déluge de lame. Et ton but, c'est que déluge de lame soit actif en permanence. Autre truc qui est très important en multi-cible, c'est d'utiliser bien l'entre les deux yeux. Entre les deux yeux, c'est pas un buff sur toi, c'est un debuff sur une cible. Ce qui veut dire que si tu veux faire mal en multi, tu dois cibler une cible avec entre les deux yeux et ne pas taper d'autres cibles. Dit comme ça, ça paraît simple, ça l'est vraiment pas. Ça ne l'est pas parce que tu vas arriver en donjon et tu vas te rendre compte que la cible sur laquelle tu as mis entre les yeux, au final, elle a déjà pris plus cher. Et, et en fait, tu fais des dégâts de zone en permanence, donc t'as pas envie de tuer une cible, tandis qu'elle tombe toutes à peu près en même temps, histoire de taper un maximum de cibles et maximiser tes dégâts. Donc si tu fais entre les deux yeux sur une cible qui a pas assez d'HP, ou qui meurt trop vite, ou pas la bonne cible, ou pas la plus grosse Au final tu vas devoir te retrouver à taper les autres cibles et du coup tu perds ce buff de 20% de critique sur ta cible principale Donc tu débuffes une cible principale et c'est grâce à celle-ci que tu vas faire des dégâts autour T'es prêt pour du multi, du beau multi, du déluge de lames qui est actif, donc pour rappel D, dé, embûche, déluge de lames, embûche, burst, pouvoir, déluge de lames, euh, volée de lames pardon et après t'enchaînes la rotation, donc D, Embuscade, Vanish, Re-Embuscade, Burst, Pouvoir de Congrégation, Déluge de lame, Débité, Boum Boum Boum, Boum, entre les deux yeux Sur la scie principale, là on a 40 000 buffs, principalement parce que justement on a réussi à mettre, euh, bah voilà, on a réussi à mettre nos petites embuscades et que ça nous a donné des buffs en plus Donc là on peut voir, ils ont duré pendant 15 secondes, ils font grave mal, on peut relancer les dés à partir de ce moment là environ, on arrive vers la fin des dés là je vois que j'ai plus de debuff sur ma cible principale d'entre les deux yeux donc je remets je remets mon modèle de lame qui est actif et on peut voir on est à plus de 8000-9000 de DPS et en gros c'est quelque chose que tu es capable de maintenir plus ou moins en permanence 8, 9, 10 k DPS quand tu joues euh, voleur en la loi voire même mieux si tu claques euh, voilà t'as une potion d'agilité, euh, t'as une BL, euh, t'as un petit peu de stuff etc tu peux monter largement au dessus de ça là quand je suis que sur 3 cibles on peut aller jusqu'à 5 cibles quand même donc c'est pas trop mal pour rappel, un déluge de lames jusque quatre ennemis proches supplémentaires. Là, j'en ai que 2. donc je suis sur la moitié de l'efficacité du potentiel de la classe. Donc, imagine, là, on est sur du 10 000. Tu peux te rendre facilement là, du 20 000 quand es en BL, en zone, en permanence. Bon, vu que j'ai pas utilisé déluge de lames instantanément, je vais te la refaire en propre. Donc, pour rappel, hein, on balance léger dosselé, tu pars en embuscade, déluge de lames, re-embuscade, rejet jet Là, tu mets le berge, le débité, pouvoir de congrégation, la volée de lames, et à partir de là, tu peux appliquer l'entre deux yeux sur la scie principale. Et ensuite ça va être juste être de faire de l'uptime justement de ce déluge de lame. Donc là tu mets euh, tes procs dès que tu les as, tu fais exactement la même rotation que tu as besoin euh, sur du mono-cible. Dès que ton déluge de lame est revenu, tu le remets. Dès que tu peux récupérer, euh, en gros tu maintiens l'uptime de ton déluge de lame, et voler de lame, tu la mets en cooldown. Là par exemple je peux refaire mon débit, donc je vais le faire en priorité. Tac. Entre les yeux sur la cible principale. Là j'ai pas des G qui sont incroyables donc je les rebalance. Etc. Donc là, bon, là, euh, j'étais tranquille sur la, sur la rota. Mais en gros, l'idée, c'est que tu maintiens exactement la même rota qu'en mono cible. Juste, tu fais en sorte que ce petit buff-là, il soit tout le temps là. De façon à pouvoir taper en permanence les cibles qui sont autour de toi. Voilà. Pour te donner une idée du potentiel de la classe. vraiment, je te laisse t'entraîner. Entraîne-toi, entraîne-toi, entraîne-toi. Tu me dis. Okay, tu me dis en commentaire est-ce que tu arrives bien, est-ce que ça marche bien, est-ce que. etc. C'est vraiment important de maîtriser ça, maîtriser sur la durée également l'exécution. Et je referai sûrement une vidéo basée sur là où c'était le plus compliqué, là où il y a des trucs qui ne sont pas passés, etc. Parce que pour l'instant je visualise pas encore très bien euh, quelles sont les difficultés que tu vas rencontrer en jouant toi-même hors la loi, en donjon, etc. Maintenant on va faire une partie sur l'utilitaire, donc vraiment t'hésites pas, si hein, t'as des questions, t'hésites vraiment pas. En termes de contrôle en tout cas, c'est incroyable, en termes de, de contrôle d'ennemis. Tu vois, il apporte à ses potes à part une ficelle de métier un détournement ce qui est déjà très fort à utiliser en cooldown hein, basiquement en donjon être ton tank ficelle 2 à chaque fois une petite macro hein, ficelle hein, très très simple tu vas dans macro tu fais euh, macro ficelle du métier ficelle du métier at machin bim hop macro en permanence t'appuies dessus dès que la touche est up tu le mets bien dans tes barres de sort pour le voir ficelle du métier en permanence sur le tank outre ça du coup tu as quand même beaucoup de sorts de contrôle déjà t'as l'aiguillon perside qui permet de stun la cible donc euh donc voilà, simplement, c'est un finisher de points de combo qui va stun jusqu'à 7 secondes si tu joues avec 6 points de combo. C'est énorme et c'est très important de l'utiliser sur les cibles principales. Un monstre contrôle pendant 7 secondes, ça met beaucoup de répit au niveau de ton groupe si ce sont des monstres qui sont contrôlables. En donjon, c'est très important. En raid sur les cibles à contrôle, c'est très important. Typiquement, en raid sur les infuseurs que tu dois des pops, t'es bien content que le rogue il ait mis est 7 secondes de contrôle dessus. Pareil sur les ours d'Altimor et compagnie. Outre ça, tu as Suriné. Suriné qui est Gol des voilà, c'est tellement fort. Donc suriné pour rappel, c'est un contrôle, un stun, que tu fais en fa sur une cible que tu regardes, hein, tu regardes et tu lui arraches les yeux, tu vois. Arrache les yeux d'un ennemi et le CPC pendant 4 secondes, l'effet est interrompu si la cible subit des dégâts. Vous devez être face à la cible et ça génère un point de combo. En gros, alors là, malheureusement, ça ne marche pas sur les mannequins, ils sont insensibles à ça, parce qu'ils n'ont pas des assez gros yeux, ils sont déjà éclatés leurs yeux. Regarde ça, ouais, ils, sont, ils, ils, sont déjà, ils sont déjà foutus les yeux de même. Mais, en gros, tu vas interrompre quelque chose. Et en plus, c'est sur une école de sap. C'est sur euh, l'assommer et compagnie. Ce qui veut dire que, du coup, même si, par exemple, tu es en donjon, ou en raid, ou même en PVP, si la cible a déjà des DR de stun qui sont full, donc qui ne peut plus être stun, elle peut plus être contrôle avec des stuns, tu peux quand même lui mettre un petit entre les deux yeux, au milieu de la tête, et réussir à la stun grâce à ta stupéfaction. C'est très très fort et euh, entre autres, bah, c'est hein, typiquement en donjon, sur les bêtes qui font, euh, qui font euh, dans les salles de qui appellent les chiens et qui les font s'enrager, en gros. Sur ça, tu peux très bien le suriner et le stopper. Tu as également d'autres outils comme ça, comme le cécité, qui est un contrôle pur, qui permet de faire tourner la cible en rond pendant l'infini. Ça marche en raid, par exemple sur les, bah, sur Altimor de nouveau, sur des infuseurs que tu ne veux pas encore focus, en PVP, bah, c'est incroyable également cécité. Fin... T'as un toolkit de contrôle qui est hallucinant Qui est très très beau, qui est fort T'as le kick également, toutes les 15 secondes Et entre ton sap, ton assommé Que tu peux mettre pendant que Pendant que tu es furtif pour aller contrôler euh, Des humanoïdes, des monstres, etc Que tu peux mettre pour contrôler les humanoïdes hein. Donc si tu peux faire une cible qui n'est pas engagée en combat Pendant une minute, ne fonctionne que sur les euh, ne fonctionne que sur les immoïdes, bêtes, démons et draconiens, donc si t'es contre un peu tout ça, donc ça fait déjà pas mal, tu peux l'assommer, ce qui permet euh, du coup potentiellement de clean un pack sans que cette monstre là soit dedans. Typiquement en donjon mythique, ce qui arrive assez souvent, si on regarde, tiens par exemple je vais te montrer sur CHMDT, ça devrait marcher, tac, tu peux très bien dire, euh, là euh, je vais faire un pack, mais euh, je vais pas tuer, il y en a un de ceux là, on le tuera pas, parce que je sais qu'ils font 1,48%, j'en ai pas besoin, donc on va le contrôle, on va passer au suivant. Un voleur te permet de faire des choses qu'aucune autre classe te permet de faire. Point barre. Voilà. <rire> tu peux furtif de masse également, c'est très très important. Hein, le, le schrot de masse, le voile de dissimulation de masse pour esquiver certains packs, et etc. Tu as une vraie maîtrise de quest ce que tu veux faire de ton instance. Tu n'es pas obligé de tout taper comme un bourrin. Tu as un vrai utilitaire de groupe. Le fait d'avoir un voleur, souvent, c'est ultra kiffant. Autre truc, si tu joues le poison ankylosant, celui qui permet de réduire la vitesse d'attaque et d'incantation, ton Chris gagne un effet supplémentaire qui te permet également de désenrager. Point barre. Désenrager. Les effets de rage. Tu peux les retirer avec ton Chris si tu joues le poison ankylosant. C'est très très fort. C'est vraiment à ne pas sous-estimer. Avoir des désenrages au niveau de ton groupe, c'est fort. Si tu as déjà des chasseurs, des druides, etc., tu n'es pas obligé de jouer avec ça. Mais par contre, sache que, du coup. Ça peut faire la différence. Un Chris qui désenrage, c'est un Chris qui va t'apporter énormément de choses. Tu as également accès évidemment à tout ton tout kit de vitesse de déplacement. Donc, moi en l'occurrence, je suis fait. j'ai le pouvoir d'effet qui me permet de jump, téléporter à des vites. J'ai le grappin, j'ai. Euh, et as également le sprint. Enfin, c'est incroyable quoi. le type le grappin, c'est un des meilleurs euh, cooldowns également pour te déplacer. T'as vraiment un très bon utilitaire, enfin, si tu reprends l'aggro du coup tu as à soit l'évasion la... qui te permet de, de... de bloquer, bah, de tenir littéralement 10 secondes hein, 10 secondes, les monstres te tapent et te font pas de dégâts T'as également ta cap d'ombre, du coup qui te permet de gérer les immunités, de pouvoir temporiser euh, Par exemple sur un prideful bah, tu prends pas de dégâts avec, enfin, c'est très très très très très très fort D'ailleurs Never te dit bonjour, voilà donc y a un petit passage où Never dit bonjour parce que Never c'est un chien poli Never Never Allez bah dis bonjour jusqu'au que bon, hein, mec. Allez viens gros Ouais gros Et du coup ce sera tout pour cette vidéo Pour rappel tu as Plein tu as les liens, le Micora, euh, l'LGI, etc. qui est juste en bas, si t'as envie de reprendre la même configuration, n'hésite vraiment pas à me dire quelles sont tes questions et n'hésite pas à me dire également ce que t'en as pensé, si ça t'est utile, etc. Honnêtement j'ai passé pas mal de temps à jouer moi-même l'aspect à haut niveau, et également euh, à lire, voilà, à lire, échanger avec tes personnes qui sont sur différents Discord, qui jouent le voleur là à bon niveau, de toute façon à savoir euh, voilà me renseigner dessus et de faire en sorte que ce soit le plus cool et le plus agréable et le plus fluide possible pour toi. Donc, n'hésite pas en tout cas à me faire des retours. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi. N'hésite pas non plus à aller t'abonner si tu apprécies les vidéos. On n'est pas loin des 30 000. Ça me ferait grave kiffer comme cadeau de fin d'année d'être à je sais pas, 29 000 déjà. Ça serait vraiment beau. N'hésite pas non plus à partager la vidéo à tes amis, à ceux qui ont envie d'apprendre un petit peu plus sur le jeu. Il va y avoir des guides sur d'autres classes et plein d'autres trucs sur l'actualité de WoW les... et le contenu de WoW à haut niveau. Que ce soit en PvE comme en PvP. D'ailleurs, il y a plein de trucs en PvP qui vont venir bientôt. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi et à très vite.